10, les bonbons d'Halloween. La deuxième partie. Les 10 pires bonbons d'Halloween. Top 1. bonbon au maïs. La taille de ces bonbons est approximativement 3 fois la taille d'un véritable grain de maïs. Mais ou c'est Il est fabriqué principalement à partir de, de sirop de maïs, de cire de carnauba, de colorants artificiels et de Populaire. mais pas l'aimer. Comme dit à la dernière vidéo, on passe au numéro 2. Top 2. Délices un délice cacao. Délice cacao était un bonbon feuilleté de cacahuètes pilées qui a fait le bonheur des petits comme des grands dans les années 80 et ça remonte à longtemps. Plutôt rare de nos jours, cette petite merveille dont le goût rappelle celui des chouchous n'a pas l'intention de disparaître et les fans sont encore très nombreux. Top 3 bisous au beurre de cacahuètes ou fleurs de beurre de cacahuètes Introuvable en version bonbon, je vous mets la version 4. Ces biscuits classiques aux fleurs de beurre d'arachide sont une merveilleuse combinaison de biscuits moelleux au beurre d'arraché. Et de chocolat Hershey's. Ces biscuits classiques sont un peu une version biscuit bonbon que tu as le petit chocolat kiss dedans qui fait un peu le biscuit chocolat le biscuit bonbon Top 4 Les Smarties Mais tous les Smarties sont les pires bonbons C'est notre enfance Pas les pires Ils qu'ils sont bons les Smarties Qu'en pensez-vous Les états unis ont de drôles de goût, non Les Smarties sont des petits trajets de forme oblate, d'environ 12 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur il y a 8 couleurs différentes Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le mauve, le rouge Et le marron composé de chocolat au oui, à 65% et d'arômes naturels Depuis 1988 Elles appartiennent au groupe Nestlé Et Nestlé est aussi du chocolat En poudre non Top 5 Gaufrette Neko Les gaufrettes Neko ou Nekos Sont un type de bonbon en losange Fabriqué par la New England Confectory Company Qui veut dire Neko Qui donne son nom à ces gaufrettes phares Ce bonbon est facilement disponible Dans la plupart des marchés Et des magasins de bonbons Et beaucoup de gens ont de très bons souvenirs de Neko Depuis leur enfance Top 6 Bouteille de cire au jus Une bouteille de cire avec un liquide Nommé le jus qui est à l'intérieur à saveur de fruits à l'intérieur Tout simplement C'est une bouteille en version coca Mais bonbon d'une ancienne époque Top 7 marie -Jeanne. Ces caramels mou américains marie font partie des bonbons rétro Quatre fois achetés par les écoliers Avec leur agents Les fameux penny candy à base de beurre de cacahuète et de mélasse de sucre Leur goût d'antan est resté intact 8 rouleaux de tutsi. Après les sous nous avons les rouleaux. Les tutsi Rolls sont des bonbons à saveur de chocolat emballés individuellement. Ces friandises sont idéales en collation, en cadeau ou lors des fêtes pour se régaler un max. Top 9, les jelly belly. Les jelly belly ont des goûts différents comme le péputois, les avariés, l'œuf le pourri, le voulu, etc. Et plein d'autres goûts mauvais. Des moments qui vous fera vomir. Sauf si vous tombez sur les goûts qui sont bons Qui vous fera un plaisir de remouter Jelly Belly Top 10 Réglisse noire Elle se présente sous forme d'un bâtonnet cylindrique noir D'une longueur de 14 cm vous avez conservé dans un élégant sachet Ce dernier fait un parallèle entre ce bâton de réglisse vegan Et le bois de réglisse naturel Pour souligner combien les deux sont propres Pour ma part, je mange que le réglisse en rond Que tu déroules Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Je suis acquis en rond qui déroule tout ça. Celui-là je le trouve beau. Mais les autres, je les aime pas. Ceux qui ont des petites couleurs à l'intérieur. les bâtons tout le monde, les couleurs à l'intérieur je les aime pas. Et vous Lequel est-ce que vous aimez Dites-moi dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine.